Attends, attends, attends, c'est parti. Jo jo euh... oui. Bon, bon. Elise. Et bien là, on se retrouve sur l'atelier euh, à Interville, la donc euh, toujours à la caravane du Quartier, avec euh, Madame Elise Ibris qui nous présente justement euh, euh, bah, ces beaux bijoux qu'elle euh, qu a ici exposés et que vous pouvez venir bah, justement admirer et acheter aussi. Oui. oui. Alors donc, euh, expliquez-nous un peu le genre de bijoux que vous exposez, ce sont des pierres, c'est ça Ce sont des pierres précieuses. Alors, j'ai de l'œil de tir, j'ai de la quensite, j'ai de la sodalite, j'ai de la patite, j'ai de la prise j'ai de la venturine, j'ai de la pierre de mulitie, j'ai de la, du corail rouge, puisqu'il y en a trois. J'ai du cristal de roche, j'ai de, de l'onyx, qu'est-ce que j'ai encore, de la houlite, j'ai également de la malachite, j'ai un peu de tout, hein, j'ai du quartz rose, la, la pierre de l'amour qu'on appelle, la pierre de l'amour, en, en collier et en, en, en bracelet, j'ai du... J'ai de la malachie, de la métisse, de l'œil de tigre et d'autres choses encore. Des bagues également, des bracelets, des, des anneaux, des boucles d'oreilles, en argent, un peu de tout. Alors, euh, est-ce que c'est vrai que les pierres ont des vertus sur la personne qui, qui porte, par hein, telle pierre ou telle pierre oui oui, oui, oui, oui, oui, oui. j'ai Pierre Swan. Ça s'appelle la lithothérapie. Lithothérapie. Oui, on connaît avec les pierres. Et alors, on peut donner un ordre de prix Vos bijoux commencent à partir de quel prix Ça dépend des pierres, monsieur, ça dépend des pierres. Vous avez des pierres à tous les prix. Vous n'avez pas payé une nœud de corail. Chaque pierre a son prix. Ça dépend de la pierre, ça dépend de la forme, ça dépend de la grosseur. Il y a tout ce qu'on entend. J'ai aussi des perles d'eau douce. Mais par exemple pour quelqu'un qui voulait faire un cadeau et donc euh, il faut compter quand même euh, commencer pour un petit bracelet à partir de 60-70 euros. Ah non, pas tout ça, il y en a, il y en a 45, il y en a 50, il y a tous les prix, ça dit de la pierre, je vous dis. Par exemple, vous avez un bracelet en cornaline, vous avez un cristal de roche. Et c'est du cristal de roche craquelé, elle fait combien La cornaline fait 49 euros. Vous avez celle-là qui fait 48, c'est un bracelet en perles, de douce. Vous avez, c'est ça, ça c'est le bracelet en cristal qui fait 58, ça dépend, ça dépend de la grosseur, en plus c'est pas, pas monté sur de l'élastique, c'est monté sur un fil et elle a mis euh, un fermoir en argent, un argent de 925 millièmes. Ouais. Donc c'est fabriqué dans vos ateliers ou C'est pas moi qui l'ai fait, hein. et je suis, je distribue. mais c'est ma marraine qui le fait. Je, je distribue pour elle. Je pas à passe à commercial, mais je lui donne un coup de main. C'est exposant de vous exposer. Oui, euh, je fais pour elle. Oui. oui, on peut donc, pas être à l'atelier. J'ai euh... aussi du guenard. J'ai oublié de vous dire que j'ai aussi du guenard. J'ai du jade aussi. J'ai de l'agate. J'ai un peu de tout. Et la pierre, qui la, origine, la pierre qui est originaire justement des Antilles, de la Martinique, c'est la pierre volcanique noire. Non non, non, non. Non. Je crois que c'est le jaspe rouge, il y en a du jaspe rouge en Martinique. Mais je n'ai pas du jaspe rouge là, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ai pas en tout cas, si on veut donc, vous trouver aujourd'hui ici, on peut ouais. venir acheter des bijoux ici. Oui, Et euh, si jamais on, on voudrait vous contacter, comment on fait comme a dit la dame, vous appelez madame Zobda, monsieur José Alpha, okay. Il y a, ils, donnent, ils, ont, ils ont les coordonnées, vous vous donner, ne vous en faites pas. Parce que okay. je ne veux pas donner euh, comme ça. Et puis euh, oui. vous savez comme ça se passe. Il y numéro et puis euh, oui. je, je fais attention. Vous comprenez Vous demandez à Mme Zobda, et bien vous donnez au bien M. José. Merci. avec plaisir. Ouais. Редактор субтитров а